Bonjour. Bonjour, Tantine. Bonjour, mon petit Karl. Ça fait bien longtemps que tu n'es plus venu me voir. Bonjour, mademoiselle Adobe, on ne vous voit pas souvent ici, hein C'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vraiment faute de temps. Sinon, papa nous a toujours conseillé de faire le tour des services pour saluer un peu tout le monde. Il a toujours pensé qu'on était une famille. C'est vrai. Pauvre Maurice. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous Alors, nous sommes venus vous voir parce qu'on a besoin que vous nous rendiez un service. Si je peux être utile. Vous avez dû voir que notre oncle a fait une sortie d'argent récemment, de 580 millions. On ne fait pas toujours ce genre de sortie. De quoi un individu qui n'est ni fournisseur ni client. Je m'en souviendrai toute ma vie. En fait, cet argent, il l'a utilisé pour ses affaires personnelles. C'est pratiquement un braquage. Il y a tellement d'argent qui sort des comptes de l'entreprise ces temps-ci. Il faut que tout ça s'arrête très rapidement. En tout cas, je suis d'accord avec vous. C'est justement pour ça qu'on est venu vous voir. Il faut que vous nous sortiez le document, le relevé de transaction des 580 millions. On va utiliser ce document comme preuve au tribunal pour dire que notre oncle est en train de mettre le groupe en danger. Il a dit de ne plus vous donner des documents. Il faut absolument qu'on ait, se relever, sinon on ne pourra pas prouver toutes ces malversations. Je ne peux rien faire pour vous. Il va continuer à faire tout ce que je vous avez dit. Non, je ne peux pas, je ne peux, oh. peux pas. Bon, c'est bon. Allez-y. Hein. Bonne journée à vous. Écoute, Tantille. Grand-père est en train de se remettre très vite. Ça veut dire que bientôt, il est de retour dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise Que tu as contribué à mettre l'entreprise en faillite en te rejoignant du côté de son frère ou que tu nous as aidés C'est toi qui vois. Monsieur Martin Agubi. Présent. Vos neveux, Henri et Faustin Adjubi, ainsi que Sandra Adjubi, tous plaignants, vous accusent de mal gérer le patrimoine familial à l'absence de leur père. L'accusation porte aussi sur l'utilisation abusive des fonds du groupe d'entreprise à des fins personnelles. Entendu que vous renoncez à votre droit fondamental de recourir à un avocat, vous avez quelque chose à déclarer, M. Martin Gubi Je ne suis pas un usurpateur à votre honneur, l'un de là. Je suis un homme responsable qui essaie de gérer le lourd fardeau qu'est l'entreprise que nous a légué notre père. Mes neveux m'accusent pourtant le testament que nous avons fourni dans le dossier le clairement. que... Objection à votre honneur, l'accusé de défense des portes ouvertes. Nous ne remettons pas en cause son titre de gestionnaire mais ma foi qu'il revienne aux transactions financières qu'on lui reproche. Objection approuvée. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant cette question Permettez votre honneur de répondre à cette question par une autre question. Est-ce qu'on peut se voler soi-même Mon père et encore plus mon frère ont toujours voulu qu'il y ait un et un seul gestionnaire des biens et du patrimoine de la famille. À peine mon frère est tombé dans le coma que ses enfants se sont réunis dans une réunion secrète, pour essayer de fomenter un plan pour m'écarter. Alors que le testament le stipule très clairement... Objection, je... votre honneur. L'accusé va au-delà des spéculations tout en prêtant ses intentions à mes clients. Laissez-le finir ce d'exposer bête. Oui, laissez-le finir. Vous aurez toute la latitude de répondre à tout cela. Monsieur Martin Ayobi. Oui. Veuillez continuer, s'il vous plaît. Merci, votre honneur. Il est important que le tribunal sache que je suis le seul et unique gestionnaire légal des biens qu'on m'accuse d'avoir volés. Pourquoi mes neveux m'accusent-ils Parce que tout simplement, je ne leur fais pas le bilan journalier des entrées et des sorties d'argent. Leur père ne l'a jamais fait. Pourquoi moi je l'aurais fait en tant que gestionnaire Merci. Euh. Maître Loup, si vous avez quelque chose à dire, on vous écoute. Votre honneur, je demande à la cour de considérer le fait que l'accusé n'est que le gestionnaire de biens et non pas le propriétaire unique. Mes clients, en tant que co héritier, demandent droit de regard sur sa gestion surtout face à d'énormes et alarmantes sorties d'argent. Ça fait des jours que je subis cette rumeur, votre honneur. Mais jusqu'à présent, les inquisiteurs n'ont pas pu me produire un document qui prouve ce qu'ils viennent d'annoncer. Maître Lou, est-ce que vous avez les preuves de ce qu'a fait l'accusé M. Martin Ayoubi ici présent de ses sorties d'argent <coughs> Je répète la question. Pouvez-vous fournir des preuves... De ce que vous nous avancez? Non... On a la preuve! Elle est là! Un relevé de compte... Avec un virement... Ordonné et signé par notre oncle... à un certain Anthony Jameson... Qui est d'origine américaine... Cet homme n'a jamais été ni client ni fournisseur de nos entreprises. C'est un criminel reconnu par les services de police et par Interpol. Mais ces documents sont extrêmement compromettants pour vous, Monsieur Martin Diobi. Je peux donner une explication. Il y a tout juste un instant, M. Gyobi, vous disiez qu'il n'existe aucune preuve nulle part. Je parlais de la preuve et non de ce document, votre honneur. Veillez donc à expliquer tout cela. Si ce virement a été fait, c'était pour régler une dette cachée de mon grand frère. Quoi hein? Mais t'es qu'un menton Votre honneur Silence beau, Il raconte que des Papa ne connaît pas cet homme Tu le sais très bien Silence Laissez l'accusé s'expliquer. Continuez, Monsieur Adjoubi. Je le répète votre honneur, ce virement n'a pas été fait pour moi. Il a été fait pour couvrir les dettes de mon grand frère. Par respect pour lui, je n'ai pas voulu divulguer la raison afin de respecter son souhait. Est-ce que maintenant vous vous sentez en possibilité de révéler au tribunal à qui et pour qui M. Adjobi Maurice a contacté cette dette Mon frère ne l'a jamais dit à ses enfants. Mais il était accro au jeu. Ce nombreux voyage d'affaires aux États-Unis n'était que des prétextes pour aller exercer ce hobby dont il a toujours eu honte. J'ai trouvé les factures quand j'ai pris les affaires en main. Et j'ai tenu à les régler afin que son honneur ne soit pas entaché. Monsieur Martin Ayobi. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Je n'ai pas de preuves, votre honneur. Mon frère qui ne peut malheureusement pas être ici pour euh, témoigner, pour en attester, mais je peux euh, avoir un témoin. Est-il en mesure de venir témoigner devant ce tribunal? Bien entendu, votre honneur. Il est juste là. Monsieur, pouvez-vous vous présenter à la barre? Monsieur Kouadio, vous êtes bien l'assistant personnel de Monsieur Maurice Adjoubi depuis de nombreuses années. Oui, votre honneur. En tout état de cause, vous pouvez affirmer devant ce tribunal que votre patron Maurice Adjoubi exerçait des jeux de casino et a ainsi contracté cette dette de 580 millions. Oui, votre honneur, je l'affirme solennellement. Traître Tu n'es qu'un menteur C'est moi bon. ah, Tu ne tu sais pas ce que l'excuse, c'est ce que tu es là, Je, en ah, je oui, dis est silence Silence La tienne de levée La La tienne de lever Calmez-vous, Merci, M. Quadio Merci, votre honneur. La science est suspendue. a? Hein? pourquoi tu baisses la tête quand tu me vois pour, pour rien, madame. C'était toi dans la chambre tout à l'heure. C'était toi dans la chambre tout à l'heure. C'était toi, n'est-ce pas Demande ce que tu as vu, réponds..! Je n'ai rien vu madame, je vous ai juste entendu crier..! Menteuse..! Quoi que tu aies vu ou entendu, je te préviens... Si tu répètes ça à quelqu'un... ça va très mal se passer pour toi..! Je vais te renvoyer..! Tu comprends..? Je ne dirai rien..! D'intérêt..! toi toi tout le bordel qu'il y a là-bas. Dépêche-toi. Je veux que tout soit fin, propre, rangé, avant l'arrivée de mon mari. D'accord, madame. Mais dépêche-toi, dégage Allô Je veux mon argent. Mais tu comprends pas ou quoi Qu'est-ce que tu veux que je trouve timide mère de toi j'ai ouvre l'argent